Vapeur douce, vapeur agressive, le match Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Je voulais vous parler de la vapeur douce. Pourquoi Parce que d'abord, je l'ai découverte il y a plus ou moins un an, un an et demi. Je l'ai beaucoup utilisée et j'ai trouvé des avantages vraiment. Alors d'abord, c'est quoi la vapeur douce La vapeur douce, c'est en fait une vapeur où les aliments sont cuits dans un cuiseur vapeur sous 95 degrés. Donc vous gardez tous les nutriments et toutes les vitamines de vos aliments. Alors pourquoi je voulais en parler aussi Parce que j'ai vu également, vous avez beaucoup de, comment, de, de cuiseurs qui sont en vente un peu partout qui ne cuisent pratiquement qu'à la vapeur douce. Or, certains cuiseurs, et comme je le dis souvent, dont ce type de cuiseur qui est vendu en France et en Belgique, possèdent déjà cette façon, cette, cette température de cuisson. Vous avez ici 100 degrés, 80 degrés et également le maintien au chaud. Donc en fait, certains cuiseurs que vous avez à la maison vont et fonctionnent pour de la vapeur douce. J'y pense parce que les gens nous disaient, ah, c'est marrant, j'ai ce cuiseur vapeur à la maison, c'est un des plus connus en Belgique. Et... J'ai 80 degrés, mais à quoi ça sert Et en fait, c'est ça l'idée, c'est que vous savez cuire à la vapeur douce. C'est un peu plus long, mais vous ne faites pas suer les aliments, et donc vous ne perdez pratiquement rien des aliments. Attention, on verra tout à l'heure que pour vraiment ne rien perdre, il faut évidemment, bien, bien sûr, récolter le jus. Maintenant, je vais vous donner mon avis, parce qu'évidemment, il y a vapeur douce et vapeur agressive. Vapeur agressive, c'est la vapeur à 100 degrés et la vapeur sous pression, mais il faut pas forcément ranger ni son steamer, ni sa cocotte pression, car elles ont encore des utilités. Donc maintenant je vais vous donner mon avis entre la vapeur douce et la vapeur agressive, comment moi je l'utilise. Donc mon expérience, elle se base sur ceci. J'ai testé par exemple le steamer de chez Mini, qui est le four vapeur sous pression. J'ai testé des cuiseurs vapeur, j'ai testé celui-ci qui est le dégelin. Et en fait, depuis très très longtemps, effectivement, j'utilise la fonction 80 degrés. Et vous avez également la fonction 100 degrés. Alors, est-ce qu'il ne faut plus utiliser, parce que c'est ça que j'ai vu également sur les réseaux sociaux, alors maintenant, il n'y a plus que la vapeur douce qui compte. Là, je ne suis pas d'accord. Je pense effectivement, il y a encore des, des, des, des légumes, il y a encore des préparations qu'on peut faire à 100 degrés sans aucun souci. Je vous donne un exemple vous faites du riolé, on fera ça dans l'épisode numéro 3, vous faites du riolé, vous faites de la terrine de poisson à 80 degrés dans un plat, à 80 degrés ou à 100 degrés, honnêtement, il y a très très peu de différence. Par contre, quand vous faites des courgettes, à l'intérieur de ce type de cuiseur, en tout cas à 80 degrés en vapeur douce, ça prend un peu plus de temps. Les légumes sont croquants. Il faut accepter que les légumes sont un, plus, un peu plus croquants, mais ils sont cuits. Donc aucun souci. Vous, évidemment, vous allez mastiquer un petit peu plus. C'est très bon de mastiquer. Il faut apprécier ce côté croquant du légume. C'est là on en fait toute la différence. Et vous savez également cuire de la viande à la vapeur douce. Alors, est-ce que j'ai rangé ma cocotte minute Eh bien, écoutez... Non, car pour mon, pour mon risotto, pour mes soupes, etc. Et même pour cuire des artichauts, je n'ai pas forcément rangé ma cocotte minute. Je trouve effectivement que la vapeur douce convient extrêmement bien pour un certain type de légumes. Et par exemple pour de la viande, pour de la viande rouge, j'adore la cuire à 80 degrés. Je trouve que c'est extrêmement pratique. Maintenant, faire tout à 80 degrés, pour moi personnellement, non. J'ai encore une, une envie pour la cuisson vapeur, que ce soit dans un steamer ou que ce soit dans un cuiseur à 80 degrés, de, dans, un, dans un cuiseur vapeur de cuire à 100 degrés. Je le disais, le riz au lait, certaines préparations, faire fondre du chocolat, faire un bain-marie, bain vous pouvez le faire en tout cas à 100 degrés. Degrés. Mais effectivement acheter uniquement un appareil qui ne fait que de la vapeur douce et les appareils font les deux car tout ne se fait pas à la vapeur douce. J'ai utilisé ça pendant plus de 10 ans pratiquement les steamers et je trouve que ça a encore une utilité. Et donc de nouveau vous trouverez beaucoup d'études qui diront voilà le steamer et la cuisson sous pression c'est tellement rapide que vous gardez effectivement également des nutriments et des vitamines dans les, dans les aliments que ce soit le poisson ou que ce soit les légumes. Donc évidemment... Si vous avez ce type de cuiseur vapeur chez vous, vous savez cuire les deux. La vapeur douce est très utile et j'ai vraiment vu une différence, mais on ne range pas aux oubliettes, en tout cas on ne condamne pas directement les, le steamer ou la cocotte minute, ça a encore une utilité. Maintenant on se retrouve dans l'épisode numéro 3 de la série vapeur, on va cuisiner et on va vous montrer toutes les possibilités qu'il est possible de faire avec un cuit vapeur. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo explicative, en tout cas où je donnais mon avis sur la cuisine vapeur. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, donnez-nous votre expérience, également vos recettes. Vous pouvez laisser dans Activez la cloche pour les notifications, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, passez-nous voir en magasin si vous voulez plus d'explications. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao